C'était quoi, donc? Oh, il faut que je m'en souvienne. Ça ne va pas? Oh, non, j'ai l'impression qu'il faut que je fasse quelque chose d'important ce matin. C'est quoi? Euh, je ne sais pas, j'ai oublié. Oh, mon cœur bat très fort et très vite. Écoute. Oh, je suis anxieux. Oh, Christopher, tu dois te calmer. Viens. Fais comme nous, toi aussi. Premièrement, on s'assoit et on ferme les yeux. Oh. Essaie d'imaginer que tu es sur une plage. Tu es assis sur un sable chaud. La mer est devant toi et tu entends le bruit des vagues qui font « Swish! Swish! Swish! » Tu es bien. Tu écoutes la mer. Je me souviens maintenant. Mmh. Je dois aller rejoindre José à la bibliothèque. Ah! <rire> Christopher? Euh, oui. José, bibliothèque, mmh. euh, oh, aller. Mais oui, mais oui, j'y vais. On se voit plus tard. <rire> euh, plus tard. <rire>